Avant, euh, la forêt de protection a euh, couvrait jusqu'ici. D'accord. Donc c'est là où ils ont perdu en fait 200 mètres euh, en 20 ans, 200 à 500 mètres de forêt en 20 ans, c'est ça de 500 à 600 mètres. D'accord. Et donc le financement AFD va permettre de faire quoi pour essayer de... De limiter les érosions. Et un système d'infrastructures de protection contre l'érosion pour permettre le rétablissement de la forêt de protection. Si aujourd'hui on faisait rien, combien de temps risquerait. Enfin, dans... J'imagine que on, la, la forêt du coup, de protection serait amenée à disparaître. En combien de temps elle disparaîtrait selon les, prospect, les projections La forêt couvrait jusqu'au point où on est actuellement. Donc on voit euh, en réalité que le, le recul euh, euh, fort de la forêt. Euh, donc si on ne fait rien, euh, la, euh, le processus continue. Donc, là, tout là ici, là, sur cette zone, la forêt a déjà disparu. Donc, là, c'est les terres qui sont directement attaquées par l'érosion. La problématique principale du Vietnam à l'heure actuelle, et par rapport à un delta comme le delta du Mekong, c'est euh, finalement les très importants impacts environnementaux. Que font subir la croissance économique continue du Vietnam depuis une vingtaine d'années et les dérèglements climatiques. La conséquence de ça, c'est dans le delta du Mekong, ce qu'on appelle un enfoncement progressif du delta, comparable à celui qu'on peut mesurer et observer par exemple à Venise en Europe. Donc le delta dans son ensemble, qui, est, qui comprend une vingtaine de millions d'habitants, s'enfonce à l'heure actuelle d'environ 2 cm par an. On peut supposer que d'ici une vingtaine ou une trentaine d'années, la plupart des sols du Mekong seront soit sous l'eau, du fait de la subsidence et de la montée du niveau de la mer, soit impropres à l'agriculture, du fait de la salinisation. Et là, on se retrouve dans une situation, dans un scénario relativement catastrophe pour le Vietnam, puisque ce delta constitue à la fois un symbole de la réussite du pays en termes économiques et agricoles, mais également des sources de revenus extrêmement importantes. Thì hôm nay đoàn của chúng ta đã đi khảo sát là thực tế cái, cái sạt lỡ ở ven biển cà mau à, thì chúng ta đã đi cái đoạn cuối của cái đoạn đê biển tây và chúng ta Đã đi dọc cái tiếng này bằng cái cano à. À, và đến được cái điểm ngay chỗ này là cái điểm sạt lỡ. Hiện nay là ảnh hưởng rất lớn đến cái sản xuất của người dân ở đây. À, từ cái sạt lỡ nghiêm trọng như vậy thì nó ảnh hưởng tới cái đời sống dân cư của người dân rất là lớn, đặc biệt là ở vùng ven biển. À, hiện nay thì đối với dân biển Tây thì họ mất đất sản xuất cũng như là dân biển Đông. Le financement de l'AFD, si approuvé, concerne euh, à la fois euh, les, un système d'infrastructures anti-érosion. Euh, Nous avons proposé au gouvernement vietnamien euh, de présenter la composante de 23 km de déc intérieur à l'Union européenne. Et là, parce que c'est un des points les plus chauds à l'heure actuelle et qui nécessite une, une, une intervention la plus rapide possible pour limiter les dégâts. Mais je comprends qu'il y a également des points chauds sur tout le reste de la zone ouest, c'est bien ça. Le gouvernement vietnamien va devoir gérer des situations dans lesquelles il va falloir déplacer des populations, puisque les terres disparaissent, il va falloir donner de nouvelles activités à des populations entières, parce que les terres sont impropres à l'agriculture, il va bien falloir trouver un, un, un autre emploi ou bien défricher de nouvelles terres en fait, pour pouvoir les nourrir. chị có thấy là dạo này là, là thời gian mình sống ở đây thì cái tình hình nước dâng lên rồi sạt lở nó làm cho uh, cái điều kiện sống của mình thay đổi như thế nào gió mái đồi tóc nóc nhà đổ vỡ à tức là có bão để làm tóc uh, nóc lở mất lở mất như nó nó lở sạt lở đó mấy chục năm người giờ lở còn có ít rồi je comprends que la dernière euh, forêt de protection là-bas a disparu euh, l'année dernière. Et est-ce que du coup, ce dernier rempart qui a disparu, ça a eu euh, des conséquences sur leur quotidien je vous pense que la situation est qu'elle arrivera à rester ici dans une bonne Donc là, on se situe euh, en plein cœur de la zone d'intervention du projet qui va être financé euh, par la FD à hauteur de 50 millions d'euros. On est à quelques centaines de mètres euh, du célèbre marché flottant et l'intervention de la FD sur la consolidation des berges concerne plus de 2 km de chaque côté des berges. Et euh, cette intervention est essentielle ici, c'est un point d'urgence puisque trois foyers se sont déjà effondrés en 2015. Donc il est vraiment indispensable de remettre ces berges euh, euh, de manière solide et pérenne pour éviter l'affaissement et protéger les populations locales. Dự án của chúng ta tên là dự án kè bờ sông Cần Thơ ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ. Về các cái hộ dân bị ảnh hưởng thì theo cái số liệu thống kê vào năm 2015 là có 384 hộ dân bị ảnh hưởng tương ứng với lại 1.784 dân khẩu. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet pour permettre la consolidation des berges, toutes les petites maisons de paille et de bois qui sont là vont être en fait détruites pour permettre de faire la berge. Et ça, ce sont tous les foyers qui vont être relocalisés. Hồi xưa thấy nứt bây giờ thì nó hơi nhiều. Ừ. Chưa uh, lở là sao mình buổi, tối mình đang ở trong nhà thì đất nó nó sẹp xuống nó sụp xuống á Nhà mình bị thế bao giờ chứ gì Hả? Nhà mình đã bị thế bao giờ chưa? Thì nó ngay cũng nó cũng nghe thấy đã đặng đó đằng này đằng này nó cũng hơi rung. Ờ. Đấy ngày cái vậy là chị cũng vội dọn ra ngoài dans le cadre de la consolidation des berges, je comprends que votre maison va être impactée. Comment est-ce que vous vous l'appréhendez Est-ce que vous savez où est-ce que vous allez aller déjà Combien de foyers au total vous prévoyez d'accueillir sur cette zone du coup xong toàn bộ khu vực này thì là mình có bao nhiêu 1800 nhà tám chị. 1800 lô, trong 1800 lô đúng 1800, 1800 hộ. Yeah. Dạ. Thế Dưới thế hai thế. đây mình có những cái khu công cộng như cái chợ nè. Cái hiện nay là có bên ODA, ngay chỗ bên bang ODA thì tụi em cũng vừa rồi phố có có đòi tụi em giao là tụi em giao hết gần mét nước cấp đó. ODA là giao cho bán mấy mấy vãng bà kè đó. Dạ, để đi gom về đây đang cho dân gì đây ở nè. Người ta đang hỏi lịch trình Lịch trình đến tới năm 2000 Tới cuối năm 2018 Tụi em có thể phóng xong Số số còn lại Nó khoảng còn 21 hecta.